Il y a encore des fabricants qui font des, de la qualité d'antan. Alors on en parle tout de suite. C'est parti. Bonjour à toutes et tous. Thomas de chez Defitech. Super heureux de vous parler euh, d'une fabrication, d'une marque fatalement, d'une marque qui n'est pas présente partout, qui n'est pas hyper visible, qui n'a pas de grand euh, campagne marketing. C'est Asco. Alors pourquoi je voulais vous parler d'Asco D'abord parce que mes parents ont vendu Asco dans les années. Fin 80, début 90, ils vendaient déjà la marque d'Asco, qui était une marque suédoise, qui est toujours une marque suédoise, mais qui n'est plus euh, fabriquée en Suède. Et donc, depuis quelques années, Asco revient. Et pourquoi est-ce que je voulais vous montrer en fait ceci Voilà. Car on a de plus en plus de demandes de gens qui disent ouais, « Mais c'est plus comme avant, c'est plus comme avant ce qui se fabrique. » Et en fait, Asco, oui. Et Asco il était suffisamment malin pour euh, nous prêter cette, euh, cette, l'intérieur de cette machine en version comme vous pouvez le voir en version démontée. Donc on est bien sur une machine comme ça. Vous avez ici, voilà, et donc l'intérieur. Alors c'est quoi Vous avez d'abord un plateau galvanisé. Sur ce plateau est monté quatre amortisseurs surpuissants. Ces amortisseurs sont fixés sur des pattes qui elles-mêmes tiennent une cuve, cuve en inox. On parle de cuve en plastique maintenant dans beaucoup de fournisseurs. Lui, ce sont des cuves en inox dans lequel il y a un tambour en inox Okay. Et vous avez en fait ici des contrepoids en fonte, un croisillon oh, pardon. et un croisillon en fonte à l'arrière. Okay. Quel est l'avantage de ce genre d'appareil C'est simple, vous avez en fait, c'est pour ça, c'est un schéma vaut mieux qu'une très très longue vidéo, donc cette vidéo sera, sera très très courte. Vous avez tout d'abord une meilleure stabilité lors d'un essorage et d'un essorage puissant. Vous avez... Vraiment, voilà, vous avez tout qui est bien réparti et qui est bien tenu sur le bas. Donc on pourrait presque croire que la cuve est autoportante avec un bon système de contrepoids et un croisillon en fonte. Ça ne bouge pas. Donc vous avez une meilleure stabilité et une meilleure longévité et vous avez beaucoup moins de vibrations. Donc en fait, on pourrait considérer que cette technique d'antan est une technique qui permet aux machines d'avoir une meilleure robustesse et de durer plus longtemps. Dans le temps, donc des cuves en inox, des tambours, le plateau, les quatre amortisseurs, le contrepoint en fonte et le croisillon en fonte font de cette marque, une marque certes discrète, mais d'excellente qualité. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que je peux un peu vous montrer parfois les coulisses de notre métier parce que je vous avoue que j'ai dû un peu... Voilà, j'ai dû un peu discuter avec Asco pour qu'il nous prête ceci, pour qu'il nous prête ce genre de choses. OK, il n'y a, a même pas de contrepartie. Je voulais juste vous montrer, de la part d'Asco, je voulais juste vous montrer ça. Parce qu'ayant été au showroom, je les vois, mais je dis, mais il faut montrer ça aux gens. Il faut montrer ce genre de choses qui existent. Au moins, vous l'avez vu et ça vous permet des fois de vous faire un avis sur les produits. Pourquoi est-ce que des fois, les produits sont un petit peu plus onéreux Parce que ça permet d'avoir une meilleure fabrication et effectivement d'être une meilleure longévité et une meilleure robustesse dans le temps. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao